Elle, elle, elle était en train de m'appeler de 16h pour qu'on prenne un café ensemble. Je suis rentrée chez moi, je lui dis je viens d'arriver.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 et une fille de deux ans. Ils étaient de. Elles euh... sont tous parties à la timone par rapport au gaz qui qu sur oui, le port. Oui, oui. Euh, elle est montée et après j'entends des pieds comme ça. Parce que juste au-dessous de la fenêtre, quand elle a reçu, elle a commencé à frapper. Taper, taper, taper pour me faire signe. Parce que son portable, les deux pièces étaient pleines de fumée. Et moi je, je dit, oh qu'est-ce qu'elle veut, ma, madame Zineb, je ne peux pas. J'arrive pas à respirer. Et là j'ai commencé.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 À heures, oui, parce euh, que, parce, qu pas accéder. parce que la oui, route, accéder, était la tour, route elle sais, était, était bloquée. Mmh. On, on appelait les voisins, nous, elle aussi. Elle dit, après, ils l'ont passé le médecin, me dit « attendez, dites qu'est-ce qu'il y a madame. J'étais à, à la fenêtre, en train de fermer la, ma fenêtre. Je n'étais pas en train de regarder, j'étais pas en train de voir. Ils m'ont visé. Ils dit comment Oui, il y avait deux policiers sur le trottoir du C et A.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 l'amour. Vous le droit de me toucher monsieur. Vous n'avez pas le droit. Non. Non. Vous n'avez pas le droit. Non Non, non. Vous n'avez pas le droit. Je suis ici. J'ai le droit de rester, monsieur. Moi je n'ai rien fait. Je suis un spectacle, je suis passé, j'ai filmé. Monsieur, mais vous n'avez pas le droit. Putain de Oh, vous allez me lâcher. gazez moi de près de près, vous verrez. Vous voulez un dommage collatéral, vous l'aurez Parce que vous ne voulez pas partir. moi, bon, ils m'ont laissé... Ils laiss... Mais non, ils n'ont pas de raison. Putain il y a la culé qui m'a visé là Vous ne savez pas faire la différence Vous êtes des enfoirés là On m'a tiré dessus avec un flashball, j'ai un quoi Exprès bon, Non non mais attendez, c'est secret Ils n'ont pas le droit Ils n'ont pas le droit Allez bon, monsieur, vous inquiétez, vous inquiétez Et en plus ils me jeter le bon monsieur dessus J'ai rien, j'ai qu'un appareil photo Qu'est-ce que vous faites avec un appareil photo Je suis journaliste Allez on essaie de terminer les pompiers monsieur, allez Oh, on facilite le travail Allez, on prend droit. Au Fouillard On prend Attends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 chaque lanterne représente pour nous une âme qui nous a et qui va s'envoler dans le ciel. Pour Louvain Il va partir, Pour Chérif, pour marie emmanuelle Pour Sarah, pour Simona, pour Fabienne Allez, allez, allez, allez, allez, voilà, il s'en va. voilà. Ardou, allez, pour Zineb. Ouais. ouais. ouais. ouais.